L'architecture de cet immeuble de bureaux ultra moderne est unique. Le bâtiment a été dessiné en vue de créer un entourage agréable et fonctionnel pour les clients aussi bien que pour les employés. Il est très clair que pendant la mise au point de ce projet, les concepteurs ont bien réfléchi sur les aspects pratiques, surtout dans les locaux des bureaux. La luminosité est frappante, le mobilier ergonomique et gracieux sans fioritures, et bien sûr un parquet extraordinaire. Le pinot gris de la lignon. Les teintes naturelles et douces de ce parquet rustique donnent une atmosphère cordiale au bureau et contrastent extrêmement bien avec la clarté de la peinture blanche au mur et les armoires incorporées. Les teintes naturelles et douces de ce parquet rustique donnent une atmosphère cordiale au bureau et contraste extrêmement bien avec la clarté de la peinture blanche au mur et les armoires incorporées. Le pinot gris obtenu de ces tons chaleureux par le fumage des planches, mais aussi bien par les nœuds superbement finis et bien mastiqués qui donnent à la superficie un caractère capricieux. Le parement de ce parquet multiplie est légèrement brossé, ce qui implique que le dessin des nerfs du bois en chêne se manifeste encore plus. La simplicité d'entretien de ce parquet était un argument très important pour les développeurs de ce bureau. Le parquet est fini avec un vernis mat. Cela signifie qu'après la pause, le parquet ne demande presque plus d'entretien. Il suffit de le rincer avec un chiffon légèrement humide et le nettoyant doux de la legno. Et utilisant de temps en temps le polissage mat de la legno. le parquet sera encore plus résistant à la saleté et les taches. Sur notre site web, vous trouverez encore plus d'informations sur ce sol et les accessoires assortis. Voilà, nous espérons que ce vidéo vous a inspiré à choisir votre parquet. Profitez de votre plancher Lalegno.